Waouh! Je pense que je suis flatte en avant. Je vais avoir un leak dans mon sou Oh non! Pour le jour de descendre au char. Fuck. J'espère beaucoup d'air là -dedans. Pour la fun. point9 PSI LOL qu'on Hey salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec aujourd'hui on est le 22 mai on est à Empire 47 pour l'ouverture des trails on est au sommet ici un des trois sommets que j'oublie le nom avec une belle petite vue là-bas à la mémoire de Steve Smith alors on va commencer par se faire une petite euh, Nanaimo et une Super S au meilleur de mes connaissances. Et avant d'aller plus loin, très important, on va aller acheter notre passe. Hum. Hum. Hum. Ah ouais. Oh ouais c'est bon. Placement de produit. Acheter Cliff. Ah oh ouais, c'est bon. Ah oh ouais. C'est trop rare pour moi. Ben. Alors. Première vraie descente de la journée. et hey boy. Avec de l'air dans le pneu avant. Ah, oh, ça va bien. J'ai quand même fait une trail avec 6.9 psi en avant, c'était comme. C'était mou. Oh. J'ai peut-être un petit peu trop d'air, mais au moins, il y en a sur le flat. Ah, waouh Frère Oh c'est fort. Encore des bouts Merci à mon nouveau chainring Oval de m'aider à monter ces côtes. Sur dans une côte avec un 4-5 coups de pédale, tu vois clairement une différence. Bon. Pas majeur T'sais, si tu connais ton bac tu ne peux pas ne pas voir la différence alors la super s avec un petit peu trop d'air en avant botte, c'est mieux que 6.9 PS. c'est ravagé un peu Ah wow! Bouette! Ouais. Ouh! C'est n'importe ça, vous autres. Comment ça va? Vous avez un beau début de saison. Ouais, c'est vraiment cool. Ouverture de Empire 47 aujourd'hui. On va avoir senti du moulin qui va les bras du Nord Je va suivre bientôt. Oh wow, j'ai rattrapé quelqu'un J'étais 5 minutes en haut Fuck Soit un petit crampé monter en ce travail wow. Ouais fait un petit peu trop d'air en avant Et dans la fourche Et dans la panneur ouais. Pas de bonne ligne. Bien regarder sur la gauche. On arrive à l'accueil. Ouais, C'est une des de cours, une, oh, une des de piste vraiment court, regardez La 7. Oh! J'ai une cette piste pour enfants. Frame qui damn vraiment Ah God damn cette la voisine fermée. Oh non, c'est elle que je voulais faire. Ok. Fait que ça me laisse la VG et la Valkyrie. Alors... Euh, écoutez, j'aime bien la VG. Et j'aime bien la Valkyrie décision hmm. pas facile. Après. Alors, la VG, que je me rappelle pas pendant tout, puis à date, je suis pas dans la ligne. Je suis rarement dans la ligne. Je dire, il faut vraiment que je travaille mes lignes, je le sais. C'est mon gros challenge de cette été. Hop! Oh, il y a de la végétation! Ah! Là, le bike file bien! Oh my god! Frère! Un petit peu de boîte! Oh, virage-là a le refait, je pense. Il est moins pire qu'avant. À moins que ça ne soit pas le même virage. Là, ça, ça ici. Ah, je ne me rappelle pas. Ok, ouais, ça drop. Pour vrai, guys, j'ai tellement hâte de mon nouveau bike. Alors, le capro très bien. J'ai peut-être un petit peu trop de rebond en fourche en avant, mais en dehors de ça, hop. Ben, savez-vous quoi? Ça va être la fin. Ça va être la fin parce qu'on en a quand même fait trois. Et le body est fatigué. Et, ce ne serait pas le temps de se planter en début d'année. Vraiment pas. La première fois que je fais de la vraie disons vrai après là c'est à peu près un mois que je roule mais tu sais après la pandémie il y avait beaucoup de neige cette année même si le printemps a commencé très tôt Hop. Hop. Première journée de Empire 47 terminée. Je juste d'acheter ma passe. Manuel manuelle sac, hein? Ah, c'est vrai, je ne suis pas par qui ici. Ah, tabarnak, il faut que je monte plus haut. Fuck. Anyway. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir écouté. Ah, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à donner un petit like, je vous invite à vous abonner. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Bonne saison, guys! Yes! Je suis en train de monter dans un petit chemin secret. Et juste cette roche-là, là, une petite ligne. Là. Ceux qui ne savent pas, sur le dessus ici, là. il y a une ligne de cachet-là. Peut-être que ça sera une trailer un jour. Chut. Chut. Oh! Une planche de bois pour faire comme une ligne de vélo! Oh! Ouh! Ça, ça va faire mal! That's pretty cool! C'est le fun qu'il y trail ici, guys!